Oui bonjour, nous revoici dans l'épisode numéro 6 de, Do de Stage 1 Et nous allons parler aujourd'hui de WRC de FIA World Rally Championship C'est un peu long mais... Donc nous allons jouer à ce jeu qui est plus une simulation qu'un jeu Donc euh, comme son nom l'indique c'est une simulation de rallye Enfin, c'est un championnat mais vous allez voir que ça ressemble plus à la simulation On va on va voir ça avec vous donc voilà, le petit message qui nous dit que ça sauvegarde quand il y a le petit icône. Donc et puis on se On a les voitures, vous voyez déjà un peu, bon, voiture de rallye quoi. Alors, euh, qu'est-ce que je peux faire Alors j'ai déjà joué tout à l'heure, mais euh, voilà, donc je vais charger ma partie. Est-ce que j'ai compris Donc on a un nom, on a donc un copilote aussi qui a un nom, et une, euh, une nationalité... Donc euh, tout comme en donc notre voiture, l'état des pièces. Ah oui, parce que donc euh, donc votre, notre voiture, euh, voilà, vous avez vu l'état de la voiture. J'ai fait une course, je me suis mangé quelques murs et ben bah, elle est toujours cassée. Donc euh, c'est là, c'est là qu'on se dit ah oui quand même, c'est une simulation. <rire> c'est c'est carrément, c'est carrément ça. Parce que votre voiture, faut, faut la réparer contre de l'argent que vous gagnez en parlant les Attention, on va commencer maintenant. Donc euh, voilà, bah Simplement, hein, donc le compteur les vitesses qui passent automatiquement ou en manuel comme on veut le copilote qui nous donne euh, qui nous donne le, les directions par contre le sol est extrêmement euh, voilà vous avez vu voilà. on peut sortir de la piste revenir mais ça glisse hein. ça glisse euh, assez rapidement assez facilement donc ce qu'on voit à gauche c'est la barre de progression avec les phones sur la route euh, je vous dire d'autres temps la voiture par bah, la voiture euh, on, a, on a un visuel de la voiture s'il y a des choses qui sont cassées on le voit Alors en bas à droite et puis sinon euh, voilà voilà vous voyez dès qu'on touche c'est vraiment c'est vraiment réaliste on casse vraiment la voiture quoi. Vous, touchez, vous touchez, le côté droit vous cassez le côté droit, vous le pliez tout à l'heure j'ai tapé des... voilà là checkpoint donc je vois que je suis troisième au niveau du temps On n'est pas, pas plusieurs dans, dans la course Enfin c'est pareil que, Donc c'est celui, celui qui fera le meilleur temps Allez donc Vous voyez quand même Les voitures bah Je trouve que voilà. Vous entendez le, le petit bruit qui pète là à chaque fois que, que mon pot d'échappement Fait des petites flammes et le bruit, quand même, devient très insupportable. Le bruit de la voiture qui roule le moteur et devient insupportable au bout d'un moment. Là, j'ai baissé le son sur la vidéo parce que j'ai besoin de parler. Et vous mettez le son fond, vous faites deux courses avant d'avoir mal à la tête. Alors, c'est vrai que c'est une petite Parce que bon, je teste des jeux, ils sont pas forcément bons. Vous avez vu, regardez, comme quand je roule, ouais, je roule à 80, ouais, c'est réaliste, c'est une vraie simulation, C'est même pas pour s'amuser. La voiture freine d'elle-même, ça je ne l'ai pas dit non plus. Elle arrive dans les grands virages, elle freine toute seule. Il n'y a aucun moyen d'enlever de, de, cette option, on ne peut pas freiner nous-mêmes. Enfin, si, on, on, on peut freiner de nous-mêmes, ça c'est sûr, mais on ne peut pas l'empêcher de freiner toute seule. Donc, euh, donc là, je dis sur toute la course, je n'ai à aucun à aucun moment appuyé sur le frein, et pourtant la voiture freine. Et si elle freinait pas, ça partirait encore plus loin que ça. Très, très spécial, quand même, donc, comme, euh, comme je la première course que j'ai fait, c'était dans dans un dans une ville, c'était euh, tout balisé tout ça, et donc il y avait des interdits dans tous les sens. Et franchement, la voiture elle, elle, elle freinait toute seule. J'arrivais même pas à toucher les bords parce que euh, euh, elle freinait quoi. J'arrivais dans les virages j'étais à 20 km/h. pas Donc voilà. Alors, on va essayer de finir premier. Ouais, C'est juste une, une rapide présentation de ce jeu parce que, comme je vous l'ai dit, plusieurs courses ça, ça ferait mal à la tête, ce serait trop long. En <rire> plus. Vous avez vu, je sors du terrain, ma voiture se casse. Elle est de plus en plus en mauvais état. 40, 3, et, euh, et le pire, c'est que ça coûte de, de l'argent qu'on gagne en, en, en gagnant 5, la course. Pour gagner la course, eh ben, il faut, faut prendre les risques. Là, prendre, euh, voilà. Comme dans la virée, tout simplement. Temps. Vous avez vu là les bosses. 3, euh, 3. 5, ah, voilà. On est mettre met arrivés, voilà. Sur l'arrivée. C'est qu'on est bientôt arrivé. Et donc là, normalement, est-ce que j'ai gagné Voilà, je suis premier au niveau du score, c'est pas mal. Enfin, c'est mieux que... C'est mieux, donc voilà, c'est bon. Donc la voiture, il hein, y, un... y a un énorme choix de voiture. Hein. Je, vais... je vais vous montrer après. Donc regardez, donc... Donc voilà, on a une réputation, suivant les courses, tout ça, suivant ce qu'on fait. terminer le rallye. On remplit des objectifs, on gagne, en, on gagne de la réputation, là je suis niveau 3, vous avez vu, je suis passé du niveau 1 au niveau 3, je ne sais pas comment j'ai fait. Voilà, on a une écurie aussi, donc c'est quand même vachement bien fait je trouve. Il y a une écurie, c'est euh, la simulation, comme je le répète, là voilà, on s'est enregistré. Il y, a, il y a les calendriers d'épreuves, le garage, euh, ça, le magasin où c'est qu'on qu achète la première voiture, là moi j'ai acheté là, dans ce magasin. Donc là il vous donne toutes les marques, euh... enfin toutes les marques, euh... celles qui sont disponibles au rallye je pense. Bon, regardez celles qui sont verrouillées, peut-être qu'on n'a pas assez d'argent, je ne sais pas du tout. Il y a des cadenas, on peut pas les acheter, mais bon. Donc voilà, Ah, j'ai pris celle-là. Donc voilà, pour WRC Rallye, ce sera tout. Et puis euh, comme d'habitude, je vous remercie de, de suivre... Euh mes vidéos euh, au quotidien et euh, et puis vous pouvez toujours euh, vous abonner, vous laisser des commentaires comme d'habitude. Vous pouvez cliquer sur, euh, sur les liens que vous voyez euh, pour accéder aux autres vidéos parce qu'il y en a d'autres et il y en aura encore bientôt d'autres nouvelles. Et donc euh, je vous Tout dis merci. à bientôt ouais. et comme qui dirait, euh, have fun